A demandé très souvent mais j'ai préparé pour toi une sélection de 15 comptes instagram mode coréenne et je te jure ils sont vraiment tous trop bien j'ai choisi des comptes instagram mode coréenne soit que je connaissais déjà soit que j'ai découvert pendant mes petites recherches j'ai sélectionné des comptes qui avaient vraiment beaucoup de publications avec des tenues pour vraiment bien pouvoir s'inspirer je pense que ça c'est quand même la clé il y en a aussi pour tous les styles ça a passé du streetwear qui a beaucoup été demandé, au style mignon, chic, jusqu'à même l'alternatif, alors c'est parti. Et, et juste, je ne dirai pas les pseudos à haute voix parce que je pense que je vais en massacrer plus d'un, donc n'allons pas plus loin dans le massacre, restons silencieux et tout se passera bien. Le tout premier compte que j'ai envie de partager avec toi, ça n'a rien à voir avec mes préférences, mais ce compte là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un mélange de styles. Parfois c'est alternatif, parfois c'est mignon, des fois c'est sexy, des fois c'est chic et des fois c'est streetwear. Et puis, s'il y a un truc que j'adore, particulièrement, vous allez me voir baber plusieurs fois dans cette vidéo, c'est ses coiffures où elles ont les cheveux noirs avec les mèches blondes. Je trouve ça tellement beau. C'est une influenceuse qui est plutôt beauté, mais même si c'est le cas, que c'est plus vers la K-beauty, son style reste vraiment très beau. Et d'ailleurs, elle fait pas mal de vidéos pour les peaux un petit peu plus foncées parce qu'on le voit, elle n'a pas la carnation typique de la coréenne et justement, elle en parle pas mal sur sa chaîne. Ses vidéos sont sous-titrées en anglais si jamais. Et au passage, elle fait vraiment de très très jolis make-up. En tout cas, perso, j'aime beaucoup regarder sa chaîne. Là, je sais pas si vous êtes prêts pour rentrer dans son univers. C'est un monde qui est absolument magnifique. Et je pèse pas assez mes mots. Même si c'est pas forcément le style vers lequel toi tu as envie d'aller, je trouve que s'abonner à des comptes qui ont un style alternatif, ça permet en fait d'ouvrir notre spectre et de casser un peu les limites qu'on peut se mettre. Et je t'assure que c'est vraiment très très enrichissant pour un peu avancer et rendre tes looks beaucoup plus créatifs sans vouloir nécessairement faire exactement la même chose, mais juste pour t'inspirer. Je te jure, ça, ch ça change. Oui je te jure ça change vraiment. Pour les adeptes du streetwear et aussi pour les fans des chaussures basket, c'est le compte qu'il faut suivre. C'était aussi une ancienne idol K-pop et justement sur sa chaîne YouTube, elle parle de ses expériences. Si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, c'est en anglais. Ce compte-là, c'est mon compte Instagram du moment, vraiment, genre ça fait quelques mois que je suis archi fan de son contenu, la groupie là, elle s'habille très colorée, du coup je l'utilise un peu comme une thérapie pour sortir de mon truc de noir et blanc, voilà, pensez ce que vous voulez, hein. euh, prenez-moi pour une psychopathe, allez-y, hein. et là aussi une chaîne YouTube et ses vlogs, ils sont trop bien, ils sont en coréen et quelques semaines après ils ont les sous-titres en anglais et ce que je trouve vraiment cool c'est que ces vlogs ils sont joyeux tout en mêlant mode et beauté et franchement après les avoir regardés t'es vraiment dans un bon mood, donc je ne peux que recommander. Dans cette vidéo je te présente des comptes instagram que tu peux suivre pour t'inspirer mais si jamais j'ai aussi un compte Pinterest que je mets à jour au fur et à mesure des tenues que je croise, là je fais pas mal de tenues bah, par exemple pour l'automne-hiver voilà des tenues qui me parlent beaucoup donc je les mets. Je mets aussi tout ce qui est un peu accessoire, des vêtements que je peux trouver qui correspondent au style K-pop, des pièces qui sont phares pour la saison, enfin je te laisse vraiment aller regarder, il est dans la description si jamais ça t'intéresse. Si on aime la mode, je pense que c'est le compte qu'il faut suivre. Elle montre vraiment bien que le style n'a pas de limites. Et aussi c'est une grande icône queer en Corée du Sud. Et ces looks sont absolument à tomber. Son style est en grande majorité basé sur le streetwear. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup ce style. Ce compte Instagram-là est pour vous. Alors... Je triche un peu, mais c'est pas parce qu'elle a le mot kitten dans son compte Instagram, pas du tout. En fait, elle vit au Japon. Mais je voulais quand même la mettre dans cette vidéo-là, parce que selon moi, elle a vraiment sa place pour toutes les personnes qui recherchent de l'inspiration pour le style alternatif. Cette influenceuse-là, j'ai découverte en préparant cette vidéo, et finalement, j'ai beaucoup aimé ses tenues, donc je te la propose aussi. Est-ce que c'est son pull Marine Serre qui m'a fait dire que cette personne avait vraiment beaucoup de style Probablement. y un truc qui peut être, être très utile là je te présente 15 comptes Instagram mode coréenne, mais si tu en veux encore plus, il y a une astuce c'est en allant bah, par exemple sur un compte Instagram que j'ai présenté qui te plaît dans sa biographie, t'as la biographie et en dessous, là où t'as les petits boutons en général de contact, t'as aussi une flèche et si tu cliques sur la flèche, ça va te montrer plein de comptes qui sont similaires à cette personne là, et c'est un très bon moyen pour en découvrir des nouveaux et aussi au passage, si tu veux que Instagram fasse le travail à ta place, ou donc il sert à ça. Hein. Si tu t'abonnes à vraiment beaucoup de comptes qui sont tous style coréen, typiquement à tous ceux que je t'ai montré, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme d'Instagram il va se dire, mais en fait, euh, elle, elle aime trop ce genre de compte-là. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va te mettre dans ton feed plein de suggestions de comptes similaires. Et je t'assure, si tu fais vraiment un bon gros coup de suivre plein de gens, ton Instagram il va être totalement transformé. C'est ce qui m'est arrivé en faisant les recherches parce que du coup, je me suis mise à suivre plein de monde et maintenant, mon Instagram, il est vraiment très très inspiration coréenne. Aussi tout ce qui est niveau déco et tout, c'est plus du tout le même Instagram qu'avant et du coup, je suis vraiment hyper contente donc je te le partage aussi avec toi. Et justement, j'ai pu découvrir aussi ce compte grâce à cette astuce. Je pense que tu les connais. Ces deux sœurs et ça m'a fait rire parce que je me suis dit dans un sens ben tu suis un conte mais t'as le double d'inspiration parce que t'as deux looks Ou alors t'as une alternative à chaque fois d'un look et c'est plutôt cool La raison de pourquoi je voulais pas dire les pseudos c'est surtout par rapport à... au nom de ce conte Elle porte aussi très très bien les couleurs c'est juste magnifique Ce que j'aime beaucoup dans ce compte-là, c'est qu'elle porte très très bien les looks monochrome parce qu'il y a vraiment le vêtement et même l'accessoire qui match hyper bien avec la couleur. Je trouve ça juste sublime Parmi les influenceuses que je te présente, il y en a une grande partie qui sont aussi modèles photo. Donc c'est important de garder en tête que leur corps match très très bien avec les standards de beauté coréenne. Mais ça n'empêche pas que toutes les morphologies sont belles et peuvent porter exactement ce que elles, elles portent. Elle a aussi cette coiffure dont je raffole et dont j'en parlais au début avec les mèches blondes. Et je suis en train de me dire mais est-ce que je devrais faire ça Je sais pas. On a passé pas mal de comptes Instagram, si jamais j'ai exactement la même vidéo mais avec des youtubeuses mode coréenne. Je te l'ai mise dans cette playlist là aussi avec d'autres vidéos comme celle-ci mais avec d'autres instagrammeuses. Et puis sinon, comme toujours, tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut